Yo je voudrais parler d'un truc Qui m'est arrivé petit à petit euh, Entre moi et Azerty. Genre euh, comment expliquer C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Alors, si vous savez, c'est mon skin Roblox et celui d'Azerty en train de faire je ne sais quoi. Moi et Azerty, nous sommes juste amis. Alors, j'ai parlé avec avec celui qui a fait ça et il m'a dit ceci. Alors, je suis au courant de aucun rec. Je sais pas de quoi ça parle. Je sais même pas comment ça m'énerve. Je, je, je suis confuse. Je sais pas c'est quoi ça. Mais juste retenez une chose: on n'est pas en couple. Euh, nous sommes juste amis. C'est pas parce que genre il me traite comme une membre clé de, de la et que je dis juste coucou Azerty. Je le connais même pas IRL. Je connais même pas à quoi il ressemble. Aussi, euh, je tiens à prévenir en fait, Azerty s'est trompé. Euh, Aclove, Aclove, euh, je sais pas quoi là, euh, Akalov ce n'est pas celui qui réuploadait le contenu qui copiait. Il venait juste pour troll et il croyait que genre moi voilà et Azerty qu'on était ensemble. Mais non. Du coup, je me suis expliqué avec lui. En vrai, bon, je suis désolée, mais... faudrait juste éviter d'aller l'insulter.